C'est souvent gênant hein, les dessins d'enfants. On ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas dans quel sens on doit le regarder. Mmh, non, mais il faut dépasser ce truc-là. C'est ce que l'enfant appelle un dessin. Alors qu'en fait, ça n'est qu'une succession de coups de crayon comme ça. Ouais, ouais. Bon, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Ouais, après, j'ai l'impression qu'il ne voit pas tout à fait comme nous. Hein. Genre, elle fait trois traits verts. cucre mmh, Ouais, mais tu as vu en ce moment, elle essaye de faire des escargots. Non, on parle pas. On dirait le siphon d'une baignoire qui est en train de se vider. Cago! Euh, je t'avoue que je suis quand même assez emmerdée quand elle me demande de lui dessiner quelque chose. Puis mon niveau en dessin... Bah t'as le niveau d'un gamin de 7 ans. Bon, un gamin pas doué, quoi. Bah je sais quand même faire les têtes de Dragon Ball. Tu crois que tu sais faire les têtes de Dragon Ball Personne n'ose te le dire, mais c'est nul. C'est super méchant. Mais non. Ce qui est relou avec la peinture... C'est que ça prend autant de temps à la préparer que le temps qu'elle va en faire. Mmh. Ou deux secondes, elle est là. Plus peinture. Mmh. On peut être plus souvent son pinceau dans l'eau dans la peinture. C'est pas de la peinture à l'eau. C'est de l'eau à la peinture. Mmh. En tout cas, ça fait euh, des petites couleurs pastel sympas des fois, hein, des trucs un peu apaisants. Mmh. Quand elle décide pas de peindre euh, des gros ronds noirs ou rouges. En tout cas, c'est pas avec elle qu'on va se faire de l'argent. Hein. Non, on pas de ça va être ça. Pardon Les feutres, ce serait pas mal aussi, s'il y a des pas sur la table à chaque fois. Ouais, ou qu'elle bourrinait pas la mine sur la feuille, là, comme ça, là, mmh. Mmh. Et on s'en parle des feutres mal rebouchés et qui sèchent Ouais, bah quand j'étais gamin, j'avais une technique, je mettais la pointe sur ma langue pour euh, réhumidifier le truc. Mmh. Pas que quand t'étais gamin, je t'ai vu faire la semaine dernière. C'est pas la cuillère de la petite, ça Elle est crème de couleur. Quand est-ce que ça va rentrer dans sa tête que si t'appuies trop fort la mine, elle pète mmh. Je serais contente quand elle saura utiliser son taille-crayon. Oui, mais on est en 2020 et ils ont toujours pas inventé de mine incassable. Et mangeable. Et euh, la pâte à modeler, euh, on s'en parle La pâte à modeler qui, elle non plus, ne se mange pas théoriquement. Mmh. N'empêche que c'est super dur à faire des trucs avec. Et si tu veux euh, essayer de faire des animaux, t'es obligé de la mélanger. Mais si tu la mélanges, tu peux pas la ravoir, donc tu la jettes, donc t'en rachètes. Et puis les dos, ils se font des couilles en or. C'est ça. Non mais franchement, ça me fait halluciner. On devrait être plus doué que ce qu'on était quand on était petit vu qu'on a grandi. Mais on est toujours nul. Non. Pourquoi Tu Moi, je pas, sais pas. Moi, faire un verre de terre. Un verre de terre. Regarde. Moi, je sais faire un escargot. Un cago. Et les gommettes mmh. Je crois que je n'avais pas entendu ce mot depuis 1984. Euh, oh bah, à la crèche, quand elle m'a tendu son dessin là toute fière avec euh, quatre pauvres gommettes dessus, euh, je pensais que ça n'existait plus. Hein. Mmh. En plus, c'est les vieilles formes géométriques de l'époque. Ce qui est bizarre parce que dans les magasins aujourd'hui, tu trouves vraiment toutes les formes possibles. Exactement. Ça se trouve, ils ont acheté les, les vieux stocks des années 80. Ouais. Bah, je ne suis pas pressée d'avoir mon premier collier de nouilles. Hein. C'est moi qui te le dis. Tu m'étonnes. Fred, viens d'ouvrir le four là pour récupérer le moulage de la main de la petite. Ouais. C'est quoi l'autre truc à côté, t'as voulu quoi Ah mais euh, regarde pas, c'est une surprise pour toi, pour la Saint-Valentin. Oh Fred, t'es dégueulasse. <rire> Ça va toi Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, euh, n'hésite pas à liker, commenter ou à partager avec tes amis, tes proches ainsi que ta famille. Nous possédons également une chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner très facilement. Euh, sur cette même page, tu peux trouver une petite cloche et si tu cliques sur cette cloche, tu seras averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. On a aussi un compte Instagram qui est super, on veut des petites recettes de cuisine. Et puis aussi d'autres petites photos de notre, fille, euh, voilà, nos, notre vie tous les trois. Donc surtout, n'hésitez pas, venez euh, nous donner des petites infos sur vous. Et puis laissez des commentaires, ça nous fera plaisir. On vous dit à bientôt À bientôt Salut J'ai hein? un, truc... un truc dans les dents hein? <rire> Si, si, mais euh, non, t'as rien, t'as rien. Hein? Attends. Ouais, Attends. non, ouais. Salut